C'est le système d'exploitation qu'on a installé sur ces ordinateurs. Et nous, ceux qui ont eu la chance d'utiliser les ordinateurs, vont voir que ceci est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on appelle le Ma Ubuntu a débuté en 2010, où j'ai commencé à travailler comme bénévole à la communauté Emmaüs de ney plaisance Je me suis rendu compte que des ordinateurs nous étaient donnés sans disque dur, et donc il a fallu mettre en place un système pour reconditionner ces ordinateurs. On s'oriente de plus en plus à aider des associations solidaires comme l'association Yovo Togo, sur le Togo avec Jump Laborion, où nous avons mis en place 11 salles informatiques avec du matériel de réemploi issu de zones d'associations et beaucoup d'associations aussi en Côte d'Ivoire avec les Gériclans de Côte d'Ivoire. L'idée était de produire un système d'exploitation libre, facilement utilisable par tous, pour un usage familial et éducatif. L'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance sans avoir besoin d'Internet.